Les meilleures idées émergent souvent dans un environnement stimulant où à côté de travailler, il y a aussi de la place pour la détente et la créativité œuvres d'art et siège de salon, couleurs fraîches et luminaires design, tous ces éléments situés dans un espace loft qui ressemble plus à un salon branché. Pour unir toutes ces fonctions, un parquet avec des tas de charmes naturelles était la solution parfaite, le 15 ABC 240 huilé blanc de la gamme La Legno. Ce plancher de bois se marie magnifiquement avec le décor inspirant. Sa conception est centrée autour du bois de chêne du classement ABC. C'est du bois de qualité avec des nuances flatteuses de couleurs, ici et là ornées d'un petit nœud. L'huile blanche apporte la touche blanche grise moderne et les planches extra-larges apportent repos et tranquillité dans le plus grand espace comme celle-ci. La combinaison de tous ces éléments créés en fond chaud est naturelle pour le mobilier contemporain et œuvres d'art colorées. La finition il est blanche est l'un des finitions standards dans la gamme La Legno. Elle est également appliquée aux plancher de chêne dans d'autres sélections de bois ou d'autres largeurs. Pour un aperçu, vous pouvez jeter un œil sur les sites web. Avec des planchers Lalénio, vous n'avez pas à choisir entre le style et la qualité. Le 15ABC 240 huilet blanc est un parquet à trois couches, ce qui signifie que sous la couche supérieure de 4 mm de chaîne, il y a un support stable construit par collage de deux autres couches de bois en dessous. Ainsi, la stabilité de votre plancher est assurée. Et bien sûr, pour les lames de parquet aussi larges que celui-ci, c'est très important. Inspiré, alors pourquoi ne pas rendre visite à l'un de nos distributeurs afin que vous puissiez bientôt profiter de votre propre parquet La Lénio.